La société Whisper, donc vous êtes éditeur de logiciels. Alors, euh, première chose, quelle problématique métier vous adressez Eh bien, nous, on va on va adresser principalement les problématiques métiers de, de mobilité et, euh, et également les, les besoins métiers hein, de, de tout ce qui est euh, bah, centre d'appel, centre de contact. Voilà, principalement. Principalement. Et donc, du coup, euh, quelle est votre valeur ajoutée spécifique? Mis à part le fait que c'est du logiciel libre, bien évidemment. Oui, <rire> euh, vous m'excuserez si, si j'ai des notes. Euh, bah, Finalement notre valeur ajoutée c'est euh, bah, notre modèle open source, c'est-à-dire qu'on euh, euh, bah, on, on va proposer une solution qui est libre, euh, qui n'est pas du tout bloquée euh, par, des, par des API, hein, toutes les notes sont ouvertes et, on, et finalement on va pouvoir euh, être interopérable et s'intégrer très facilement dans le système d'information du client. Euh, que ce soit au niveau des logiciels métiers ou, euh, ou au niveau vraiment la couche basse de l'infrastructure. C'est-à-dire que par API vous allez pouvoir vous connecter à des annuaires d'app ça... Absolument. Absolument, donc en fait euh, nous donc, euh, on est, on est franco-français hein, euh, et, euh, et donc nous on a des équipes de développeurs euh, et euh, donc euh, géré par, euh, par un, un directeur euh, où on va développer nos connecteurs afin de s'interconnecter à ces outils métiers euh, donc on a pas mal de connecteurs aujourd'hui qui existent, on en a 5, 6, donc on peut, peut s'interconnecter avec, donc on a effectivement la Synchro LDAP, on a euh, des connecteurs Salesforce, des connecteurs Teams, etc. Et, euh, et finalement, euh, eh bien, ces connecteurs-là, on les a développés sur demande client, sur besoin spécifique client, donc on est à même de par notre souplesse et notre modèle un peu disruptif euh, basé sur, sur une solution open source, de se mettre autour d'une table avec le client et nos équipes de dev et, euh, et de se mettre en ordre de marche pour développer euh, le connecteur s'il y a un besoin qui est, qui est bien particulier. Donc par exemple, un logiciel qui n'est pas actuellement interconnecté mais où il y a un sens, je pense par exemple à NGRC, donc gestion de la relation citoyen, puisque l'on parle de collectivité, oui. euh, ça pourrait être aisé pour vous de développer cette interface Alors, Aisé, euh, moi je ne suis pas du tout au côté développement, donc je ne peux pas, pas m'avancer. Hein. Euh, mais néanmoins, on est, on est à même vraiment de se mettre autour d'une table et de réfléchir, euh, de benchmarker et, euh, et de voir comment on peut y arriver. Euh, à savoir que pour le coup, une fois que le connecteur est développé, eh ben, ça sera un connecteur qu'on pourra, qu pourra proposer au plus grand nombre. Mais, euh, mais effectivement, on est, on est capable, on a cette flexibilité euh, de le faire. Alors voilà. la solution que vous proposez s'appelle S'appelle Xivo. Voilà, donc qui est une solution quand même qui date un peu. Oui, donc, ouais, 15, ans. 15 ans, ça, donc, ça fait 15 Alors, ans, effectivement. Euh, ça fait un petit euh, moment qu'on en, en parlait de cette solution. Oui. Donc ces solutions centre d'appels vous l'avez dit oui. euh, mais c'est ça peut servir aussi de, pour la gestion d'un standard euh, classique oui absolument donc euh, nous notre solution elle va s'articuler autour de plusieurs modules euh, je vais pas forcément entrer dans le, dans le discours commercial mais donc on a plusieurs modules effectivement le module UC euh, qui va embarquer toutes les fonctionnalités dites natives de la téléphonie donc on va avoir euh, bah, la gestion des appels euh, on va avoir également cette partie POPC 1 hein, donc euh, de standardiste effectivement plutôt dédié pour ces métiers là euh, de mobilité euh, avec un softphone, on va intégrer du chat, de la visioconférence et également, euh, comme vous le disiez, euh, le, la brique euh, CC, donc centre de contact euh, avec euh, bah, la gestion des files d'attente, des utilisateurs, on va parler d'agents, non plus d'utilisateurs mais d'agents, euh, l'interface superviseur, voilà, ça va vraiment répondre à un besoin métier très spécifique. Euh, qu'on peut euh, voilà qu'on peut représenter avec euh, bah, les énormes call centers, euh, on a tous en tête euh, un grand bureau avec euh, énormément euh, bah, d'agents qui appellent. Euh, voilà, bah, notre solution va leur permettre de euh, bah, de faire leur travail euh, le plus efficacement possible. Alors du coup, euh, Whisper donc que vous représentez, c'est oui. l'éditeur de Xivo ou c'est un intégrateur de Xivo Non, alors Whisper c'est le groupe. Voilà, XIVO c'est la solution, donc Whisper c'est le groupe éditeur de XIVO, euh, mais, mais c'est intéressant ce que vous dites puisque nous notre particularité c'est qu'on est éditeur de la solution, de notre solution, euh, on est intégrateur et on la supporte, donc on a... Euh, voilà, des, des équipes support qui sont basées sur Paris et sur Lyon, euh, physiquement présentes. Et, euh, et donc, on a également une partie, donc on a un pôle expert euh, où, où, pour le coup, nos, nos salariés vont pouvoir bah, se déplacer chez le client et l'intégrer. Donc, finalement, on, on va rentrer dans tout le scope. On, on va plutôt se positionner comme un interlocuteur unique. Voilà. D'accord. Mais ceci dit, comme c'est une solution libre, il y a des partenaires, je présume, un petit peu partout en France. Oui, oui. Alors, on a euh, également une, euh, on a, on a des partenaires, effectivement, qui nous aident, euh, eh bien, à, à installer, à déployer la solution à travers la France. Euh, principalement, c'est nous qui le faisons, mais, euh, mais oui, effectivement, on reste, on reste vraiment ouvert et. Euh, et on peut travailler en collaboration avec d'autres entreprises tout à fait. Et quand, par exemple, il s'agit d'interfacer avec d'autres logiciels, alors qu'ils soient libres ou propriétaires, du reste, euh, comment vous travaillez c'est est, par exemple, est-ce que vous allez travailler avec l'éditeur de, de l'autre solution oui, oui, complètement. Alors complètement. Encore une fois, comme je le disais, euh, bah, notre, flexibilité, notre flexibilité va nous permettre de, euh, bah, de travailler euh, en, en collaboration directe avec l'éditeur de l'autre solution et de réfléchir à la meilleure manière euh, pour, euh, eh bien, pour interconnecter notre solution avec la solution euh, métier ou, ou, ou pas, ou n'importe quelle autre solution du client en place. Voilà. Très bien. Et donc, du coup, ça s'installe facilement. Ça s'installe comment Il faut quelle, enfin, quelle infrastructure pour installer votre solution Nous, principalement, on va, euh, on va, euh, on va adresser euh, des infrastructures qui sont dites on-premise, donc chez le client. Euh, techniquement, euh, en termes de. Donc, il y a des, des caractéristiques hein, bien précises. Notre solution, c'est une solution euh, virtualisée. Euh, donc, on a des besoins de VM, on a des caractéristiques très précises à respecter, euh, qui sont des VCPU, de la RAM. Euh, et, et de la mémoire, euh, je serais un peu moins à l'aise à, à vous en parler puisque c'est moins moins ma partie. La partie c'est du on-premise. On euh, ça peut être également dans le cloud si euh, si le client a une infrastructure en data center hébergée. Si le client euh, a une infra on-premise et qui souhaite, euh, eh bien, encore une fois, avoir euh, avoir la solution dans le cloud. On est à même de travailler avec des partenaires, donc encore une fois, on est on est toujours agile à ce niveau-là. On a des partenaires, on peut les mettre en relation, mais euh, mais voilà, principalement on premise ou dans le cloud. On n'a pas de on n'a pas de préférence, voilà. Et, et ça fonctionnera euh, pareil de la même manière. Parfait. Alors si j'ai bonne mémoire, votre stand il est par là-bas. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc qu'on sort directement. Il à gauche. Sur la gauche, numéro trois de mémoire. <rire> Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Passez une bonne journée.